Quand ça arrive, c'est tout. Le scénariste est Wilfried Lupano. Celui qui a fait les dessins, c'est Stéphane Fert. Et en plus, c'est une histoire vraie. Ah, c'est une histoire euh, qui se passe en 1832 euh, dans une école euh, avec des filles euh, blanches. Ça se passe dans le côté du petit Donc il n'y a que des filles blanches. Et qui il y a Sarah qui arrive euh, dans une école blanche et elle est noire. Et elle propose à la maîtresse d'être à son école. Et du coup, la maîtresse, elle décide d'ouvrir son école que aux jeunes filles de couleur. Le village, toutes les personnes réagissent mal, très mal. Ouais, T'as vu la tête du villageois Ouais, ouais, ouais c'est pitoyable, quoi. Euh, bah, quand les filles blanches ils vont dans le village, elles sont plus agréables. Et quand c'est noir, bah, ils sont... Distant, un choqué. Il y a Sarah. Euh, Sarah, elle est noire. Euh, Sarah, c'est euh, une enfant qui est euh, noire euh, et qui euh, veut toujours tout savoir. Prudence scandale c'est la directrice de l'école blanche. Et Sarah a demandé euh, à Prudence scandale si elle pouvait aller... Euh, à son école elle a dit euh, oui et euh, c'était qu'une école euh, pour les blanches et quand Sarah était euh, à l'école euh, les blanches ils étaient euh, choqués gentil gentil généreuse euh, le jeune garçon c'est euh, il raconte euh, l'histoire euh, de Nocturner sur Turner euh, bah, sur le personnage on ne sait pas grand chose sur lui et euh, ben, on ne sait pas vraiment d'où il vient. Ben, euh, les euh, gens du village, ils veulent essayer de l'attraper. Le voisin monsieur M. est avocat. Il donnait de l'argent à l'école pour les blanches. Après, quand Mme Grandal voulait faire son école elle-même pour les noirs, il arrêtait de donner de l'argent à l'école. Elle a fait sa propre école. M. Tudson et les Mon préféré, est Mon moment préféré, c'est quand Sauvage j'y raconte l'histoire de Nat Turner et il connaît l'histoire de Nat terreur par cœur. Euh, quand ils sont montrés dans le magasin, bah, du coup euh, les filles noires ils ont touché des chapeaux et tout. Et euh, le monsieur il était très en colère et il les a virés. Euh, bah, euh, le moment euh, qui m'a le plus choqué c'est euh, quand euh, ils sont allés euh, dans la ville et qu'ils euh, ont voulu aller faire les magasins et que euh, tout bah, tous les blancs ils parlaient mal à Madame Crandall. C'est quand euh, les villageois ils ont mis de l'excrément sur la porte de l'école. Enfin, ça se fait pas aussi. Euh, je trouve que les dessins sont beaux. Euh, moi, je dirais qu'ils sont euh, bien faits et, et très beaux. Euh, les, les, les couleurs des euh, personnes, vu qu'on ne reconnaît pas si c'est des blancs ou des noirs. Moi, sur les dessins, je veux dire, les ombres sont bien faites, tout ça. Alors, euh, dans le livre, il euh, y a des moments où euh, ça change de couleur et d'endroit et euh, un peu d'émotion. De la peur et de la joie. Bah ça se fait pas. La colère. De la tristesse. Bah lire ce livre parce que, bah, euh, par exemple, aux gens qui n'aiment pas forcément euh, les noirs, ça pourrait leur apprendre des choses. Parce qu'il est bien et surtout, euh, on apprend qu'avant, il y a beaucoup de monde qui était raciste. Le racisme, il, il existe encore, mais plus beaucoup. Ah pas du tout. Et euh, le racisme n'a pas du tout disparu. Il, il, est est libre. Libre. il est top. Il est top.